Bon, on va y arriver à force parce que là, je commence à en avoir un peu euh, ma claque. Donc, je suis en train de faire le recording. Est-ce que tu m'entends Et surtout, je vais partager mon écran maintenant. Donc, je partage mon écran avec... Voilà, voilà, voilà, on est bon. Allez, on stop, ah, on peut annotate, on peut écrire, oui effacer on peut faire tout ce qu'il faut ok on peut écrire on peut dessiner on peut faire pas mal de trucs en fait euh, alors voyons voir tout tout, tout, tout. Texte, ok. okay c'est bon. Allez, on arrête l'enregistrement. À voir si ça a marché.